Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, le livre Matt's Vegan Kitchen. Alors vous savez, je l'ai déjà dit, euh, je suis euh, pas végétarien ni vegan parce que c'est très compliqué déjà en France d'être vegan 100%, c'est quasi impossible. Euh, je suis flexigien, ça veut dire que en gros je ne mange je mange très peu de viande chez moi et euh, chez les autres je fais pas le relou, si vous me faites une côte de bœuf, je la mange. Euh, voilà, donc euh, je fais attention à ce que je mange et euh, voilà. Vous, vous avez vu ce bouquin là euh, derrière moi euh, pour ceux qui qui me suivent depuis quelques temps il était là derrière moi et pour vous le présenter et eh ben, j'ai ce que j'ai trouvé de mieux à faire c'est de faire une recette avec vous et on va faire une recette euh, aujourd'hui la barre de céréales, alors parce que ça, ça nous intéresse forcément en trail, hein. barre de céréales aux noix de pécan et cranberry euh, moi je, les trouve, je la trouve très bonne mais du coup je vais vous la faire en direct euh, pour, ben, voilà, alors j'ai pas des talents de cuisinier de ouf, hein. chez moi c'est ma femme qui cuisine euh, donc euh, c'est voilà je cuisine un petit peu mais c'est pas, donc voilà vous allez voir c'est assez simple si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et donc à la fin de cette vidéo, vous aurez la recette pour faire ces barres de céréales chez vous et pouvoir les vous emporter pendant le travail. Allez, c'est parti Ok, bienvenue dans la cuisine. Et donc du coup, maintenant, je vais vous présenter donc cette recette. Tout d'abord, je vais vous parler des ingrédients. Alors, les ingrédients. On a besoin d'une banane, de 150 g de flocons d'avoine, de 30 g de poudre d'amande, de 40 g de cranberry, de 80 g de noix de pécan, 100 g de compote de pommes et... 50 g de sirop d'érable. Ensuite, il faut éplucher donc la banane et la, la mixer avec une fourchette. Voilà, donc on obtient une belle vomiture de, de banane Et euh, bah, c'est parfait, maintenant on passe à la suite Ok, donc maintenant la suite, il faut mixer les noix de pécan, les cranberries, le flocon d'avoine et la poudre d'amande Alors moi j'ai un thermomix, donc du coup je peux euh, voilà, mixer là-dedans Mais euh, si vous en avez pas, bah mixez ça euh, comme vous pouvez <rire> Et puis voilà, allez c'est parti Voilà, donc maintenant on va mixer donc, les flocons 150 grammes La poudre d'amande Les cranberry et les noix de pécan. Alors on peut en garder les noix de pécan pour la déco, mais nous on n'a pas envie de déco, on a envie que ça prenne pas de place dans les, dans les sacs. Donc on va pas, on va tout mixer et c'est parti. Donc on a tout mixé, voilà, ça nous fait une belle poudre euh, bien homogène avec euh, tout dedans. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à assembler. Ok, donc maintenant qu'on a tout mixé, et ben on va rajouter ça à notre banane. Voilà, on rajoute aussi la compote de pommes. Et le sirop d'érable, et maintenant il n'y a plus qu'à mélanger tout ça avec la spatule. Allez, ok, donc on a notre mixture là qui ressemble un peu à du, euh, du thon mayonnaise, et euh, donc maintenant on n'a plus qu'à prendre cette mixture et la mettre. Dans un euh, moule rectangulaire Alors euh, moi j'ai pas de moule rectangulaire hein. J'ai pris ça, euh, c'est un carré, c'est très bien Et mettre sur une feuille de papier sulfurisé Sur une plaque et après on n'aura plus qu'à Mettre au four. Allez go Et voilà, notre préparation est terminée, il n'y a plus qu'à la mettre au four, on va attendre 25 à 30 minutes que ça chauffe Et puis je vous reprends après, c'est parti Les 30 minutes sont maintenant terminées, on va pouvoir sortir la préparation du four Et voilà donc ce que ça donne quand ça a chauffé. Et donc on va attendre maintenant, hop, on sort ça du four Et donc on attend maintenant que ça refroidisse parce que euh, voilà, il faut attendre que ça refroidisse avant de couper euh, pour les transformer en barres. Notre préparation est donc maintenant bien refroidie. On peut découper ça. Alors vous pouvez découper ça hein, de la taille dont vous voulez. Moi un carré comme ça, je fais euh, 10 barres avec. Donc euh, bah, voilà. Et donc voilà ma barre de céréales qui est faite donc euh, cranberry et noix de pécan et que je vous recommande alors du coup il y a des petites infos en plus qui mettent hein, c'est que le, la banane euh, rend la barre très moelleuse et permet aussi de mettre moins de sucre et aucune huile car elle est de de liant tout comme la poudre d'amande donc en plus d'être euh, facile à faire, elle est diète forcément hein, sur un bouquin comme ça on essaye de faire des choses diètes. Euh, moi je la trouve vraiment super bonne j'utilise principalement en entraînement parce que durant mes courses voilà j'utilise un autre produit je vous en parlerai plus tard que j'ai testé et qui me convient très bien donc mais bon j'en ferai une vidéo plus tard il y a un autre truc que je trouvais, que je trouvais intéressant j'ai même hésité à vous faire celui-là ou la barre c'est les muesli balls, alors aux fruits secs et noix de coco ça se présente comme ça et euh, franchement je vous, euh, je vous le recommande aussi, enfin voilà il y a, y a plein, de, plein de, de, thèmes, de, de thèmes dans ce bouquin qui est vraiment, vraiment super sympa je vous le recommande, ça va du, du plat jusqu'à jusqu des, des desserts Enfin voilà, il y a, y a un peu de tout euh, voilà, bah écoutez euh, j'en ai terminé pour la présentation de ce petit bouquin moi cette barre là bah du coup elle va me servir de goûter et puis euh, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, si vous avez vous des recettes qui vous, qui vous plaisent ou que vous avez, vous, vous avez l'habitude de faire n'hésitez pas à me mettre le, le, le lien dans, la, dans dans, la dans les commentaires, bah, j'irai voir et j'irai tester si, euh, si jamais ça me, ça me plaît, donc euh, voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien le commentaire si jamais vous avez des questions et moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye